Monsieur Corsi, bonjour. Bonjour chat. Merci encore une fois de, de nous recevoir, Patrick Jourdeuil et moi, euh, pour ce deuxième interview que je fais avec toi. Euh, bon, nous on se tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps. Ce deuxième interview que je fais avec toi, parce que c'est pour moi un second interview qui est intéressant, parce que d'après ce que j'entends, d'après ce que je comprends, eh bien notre club, je dis notre, parce que j'en fais partie, euh, notre club de cinéâtre grandit. Oui. grandi parce que toi, Christian Corsi, président du club tu fais tout pour et, et pour ça je voudrais un peu euh, que tu renseignes nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux et c'est tout euh, pour moi c'est une grande joie euh, euh, Christian, quels sont les, les, les projets qui arrivent là euh, pour le club de, de Simiel dont tu es le président Alors le premier projet donc le, le... Le gros projet du club qui a débuté depuis le mois de septembre, c'est la, la construction de nouveaux locaux avec tribune euh, vestiaires euh, dignes de ce nom. Euh, Pourquoi euh, tu dis dignes de ce nom Parce que les vestiaires que. Parce que jusqu'à présent, on, on avait des bungalows. On a et, fait du camping. On a fait voilà du camping. Donc euh, là, on a attaqué euh, les travaux. Donc il y a eu toute la démolition les fondations ont commencé. Donc ça va être euh, une bâtisse qui va faire euh, en gros 500-600 mètres carrés Bien. avec euh, une petite partie de tribune. Donc nous aurons des, des bureaux administratifs, euh, quatre vestiaires, euh, des vestiaires arbitres, les buanderies ce qui Des va permettre de réunion, que ça soit un peu moins la foire. Que ça sera un peu moins la foire. La buvette sera séparée du bureau, puisque tu sais comment ça se doit passer. Oui, oui. Donc voilà, c'est le, le grand projet qu'on qu attend depuis presque dix presque ans, disons. 10 ans. Alors euh, comment ça s'est passé, ce projet, finalement On est venu taper à ta porte Comment ça s'est passé ben, Quand je suis arrivé à la présidence, ça fait maintenant presque dix ans, bon c'est vrai que quand on, on arrive et qu'on voit les locaux qu'on avait, c'est compliqué pour se développer. peur en arrivant à... Peur non, mais bon... Euh, <rire> je dit, je, où, où je suis, quoi. <rire> oui, mais donc, petit à petit, on a eu des contacts avec l'adjoint au sport, on en a, on en a parlé, euh, le maire n'était pas contre au départ, donc c'est un projet qui s'est qui s'est généré petit à petit, et puis après, juste après le Covid, euh, le maire a décidé, juste un peu avant les élections, on a décidé de, de lancer le projet, donc c'est un projet qui a, en étude qui a duré pratiquement deux ans, deux ans et demi, et les travaux là ont commencé depuis... depuis sans, un ça nous dire, sans nous dévoiler le, le futur, Christian... Ouais. Euh... Qu'est-ce que tu pourrais nous faire saliver un peu pour la suite, de, pour la suite qui va arriver Est-ce qu'il Est-ce que dans ta tête, il y a quelque chose qui est en train de mijoter Oui, il y a un deuxième gros projet qui se prépare, donc on y travaille déjà. Hier soir, j'étais en réunion. Alors, pour l'instant, je ne peux pas trop en parler, mais c'est un très gros projet qui va permettre au club vraiment de... De grandir de grandir et de, de prendre une autre dimension euh, au niveau du, du département. Alors, qui dit voilà. autre dimension, dit nouvelle structure Nouvelle structure, une nouvelle... Comment ça va se passer sur le plan sportif Il va y avoir des changements il va, Oui, il va y avoir il une réorganisation, euh, notamment dans les éducateurs, dans... D'accord. Euh, une réorganisation même au niveau administratif Bien sûr. Puisque si le projet se fait, euh, nous risquons de pratiquement doubler le, le nombre d'adhérents. Euh, donc c'est un très gros projet avec l'espoir qu'à terme, nos équipes jeunes qui aujourd'hui sont pratiquement toutes en D1, de les retrouver dans 4-5 ans au niveau régional. Tom, tom. Ton envie, ton, ton désir, c'est de quoi de, de mettre, comme on dit à Marseille, le paquet sur le foot animation Oui, tout à fait. Pourquoi ouais. le foot animation ben, Le foot animation, c'est quand même le futur du club. Euh, donc tous ces petits qu'on aura formés en interne et qu'on aura été capable de fidéliser seront nos futurs 15 nos futurs U16, et peut-être nos futurs seniors également. ça veut dire que toi un petit qui rentre à l'âge de 6 ans mm -hmm. tu as envie de le garder jusqu'à un senior tu n'as pas envie qu'il aille ailleurs ah, c'est le but c'est le Puisque but en hein. fait le, le pillage continue non je crois oui le pillage continue hein, notamment par des clubs qui se disent entre guillemets formateurs et on se demande s'ils sont formateurs pourquoi ils viennent prendre des, des, les petits dans, dans des clubs comme nous quoi c'est quoi C'est une colère, ça, Christian Une colère, non, mais euh, c'est un constat qui, malheureusement, euh, je pense, pourrit un peu le, le football amateur. Parce qu'il y, y a beaucoup de négociations euh, avec les parents. Je veux dire, on essaie d'attirer l'enfant par le biais du, des parents en proposant ou en promettant des... Des choses qui ne se tiendront jamais. Qu Qu'est-ce ouais. qu qu'on qu qu peut promettre à, à des parents qui ont un enfant de 7 ans et, et qui tapent dans le, dans le ballon Je dis bien, ils tapent dans le ballon. Ben, ce qu'on peut promettre, moi personnellement, je ne sais pas. Mais euh, je sais que ça se fait. Ouais. D'accord. Ouais. Et alors, les parents prennent de l'ampleur ben, Si on présente à, aux parents euh, leur enfant comme une future star, euh, okay. donc euh, malheureusement... Il Et veut si suivre. Je comprends. Donc, si tu veux, cette, ce futur-là, mmh. euh, actuellement, euh, va te permettre aussi, peut-être, de doubler, voire de tripler le nombre de licenciés. Oui, de doubler, disons. Pas tripler, mais doubler. Doubler, oui, je pense. Et ton objectif, c'est de pouvoir arriver à doubler le nombre de licenciés. Combien mmh. vous êtes en moment de licenciés Actuellement, ça? nous sommes 400. 400. Ouais. Donc, si ce gros projet se fait... Je pense que nous serons entre 800 et 900. Voilà. Magnifique ça. Voilà. Magnifique ça. Avec de, quand même euh, une, ré, une réorganisation et des structures qui seront plus cadrées, plus disons. Voilà. Donc tu vas avoir des nuits blanches à, qui vont arriver si tu dois restructurer <rire> ton, ton club. Oh mais on a commencé, hein, ça commence. Hein. On a commencé, ça fait déjà plusieurs mois qu'on y travaille dessus. Moi, je pense ouais. que en tant que président, je ne sais pas, j'imagine, mais euh, il ben, ne faudra pas te tromper. Alors déjà, en tant que président, je ne dois pas me tromper, mais je dirais en tant qu'équipe, parce que je ne travaille pas seul. Donc, ah, ai je ne prends pas les décisions seul ou je n'impose pas. Euh, donc, euh... Tu, tu, tu es comment quand tu es à une réunion tu, tu finis par avoir le dernier mot ou tu te laisses aller à des suggestions de, tes, euh, de ton bureau moi, j'écoute. Après, on n'a pas, on n'a pas la science infuse, hein. On peut se tromper, donc euh, j'écoute et euh, les opinions de chacun sont importantes. Après, euh, si demain euh, on me prouve que j'ai tort et que, euh, voilà, je suis pas, je suis pas le président à vouloir à tout prix imposer, mais, mais. Je, je, je Ma est volonté. Est-ce qu'un club de foot se gère comme une entreprise? Au niveau amateur, je veux dire, euh, oui, parce que je veux dire, il faut quand même être carré au niveau financier. Quoi. Je veux dire, on ne peut pas promettre euh, des choses qu'on ne pourra pas tenir. Donc, la gestion financière d'un club, je dirais, oui, il faut la gérer comme notre propre entreprise. Après, dans le relationnel, c'est différent. Je veux dire, il faut quand même, à notre niveau, que ça reste, je dirais, sérieux mais familial. Et durant l'année qui est passée, Christian, est-ce que tu as géré beaucoup de conflits ou pour toi ça a roulé comme, comme une mer d'huile Des conflits, il y en a chaque année. Des conflits, oui, il y a des, des conflits euh, chaque année à gérer, si on peut appeler ça conflit, quoi, des petits problèmes. Mais je crois que si on n'avait pas des pro ces problèmes, on s'emmerderait quand même. Oui, évidemment, voilà. Donc évidemment, euh, la vie euh, est faite non, mais de problèmes. Non, je veux dire, quand, quand je dis, euh, bien sûr qu'il y a des soucis chez tout le monde, mais comment tu fais Tu, tu prends bien sûr le parti de personne. J'essaie, oui, j'essaie d'être le plus, plus, plus neutre possible. Plus possible. Et, voilà, moi je, euh, je suis beaucoup dans la conciliation et. Euh, Est-ce qu'il t'est arrivé de taper sur ouais. la table Rarement, rarement. On essaie toujours de... J'essaie toujours d'arranger... Voilà. Après, le problème, dans un... et je pense que ce n'est pas spécifique au club de Simiane, le plus dur à gérer, ce sont les, les égaux de chacun. Voilà. Ah bah oui. voilà. Les égaux de chaque entraîneur, les égaux de... Donc c'est le plus compliqué à gérer. Parce que... Avec les joueurs, les adhérents, euh, les parents, bon, certains oui, on peut avoir quelques petits soucis. Mais souvent, les plus gros problèmes à régler et à gérer, ce sont les, les, les petits conflits qui peut y avoir entre éducateurs. Voilà. Des conflits parce que euh, il a terminé l'entraînement deux minutes après. Euh, voilà. Ce sont des conflits euh, surtout liés au aux égaux de chacun. Aux égaux de chacun qui sont quand même pas toujours faciles à gérer. C'est le plus compliqué. Quel est, quel est le futur pour finir l'année Qu'est-ce qui, qu qui va se passer au club de Simian Est-ce qu'il y a des projets de, de, euh, de tournois Est-ce qu'il est oui, est qu y a un stage que... Alors stage c'est compliqué à aujourd'hui parce que nous ben, n'avons bon plus de, de structure. Hein, donc tout est rasé. donc. Nous conservons le terrain pour pouvoir faire les entraînements, mais on ne pourra pas recevoir les petits pour faire euh, le stage euh, dans des conditions normales. D'ailleurs, je voudrais remercier euh, la mairie de Mereuil et le club de Mereuil et son président Pierrot qui nous permettent de, de recevoir nos matchs de championnat sur le stade de Mereuil. Donc on est très bien accueillis, ça se passe très et bien. Et la mairie de Mireuil, ça veut dire que c'est peut-être là le futur projet avec... Non, Mereuil. pas du tout. Ah, pas du, pardon, tout. Je, non, pas du je suis tout. Pas du tout au courant. De... pas du tout. Donc, mais, mais par contre... Après, il serait bienvenu, hein, mais... Euh, Donc non, tu, non. La, tu lances une balle là où... Oui, pourquoi pas. Donc, euh, non, non, ça voir avec Mireuil. Et pourquoi Mireuil ne... ne... Enfin, je ne sais pas, je, je, je ne suis qu'un maillot voilà. de la chaîne. Pourquoi Mireuil ne viendrait pas s'introduire dans un projet que je ne connais pas ouais, bien oui. sûr et tu te gardes bien de le dire tu bah, raison, il faudrait bah, aller interviewer le président de Merveille bah, euh, je, je, je, ou... je le note je le je note parce que pas. ça reste quand même un endroit isolé quelque part oui, alors fait. que s'il viendrait se mettre dans le moule mmh, de oui, ton projet mmh. euh, bien sûr que les auditeurs ont envie de savoir mais bon ils attendront que tu à la prochaine émission ben, écoute, pourquoi pas hein, mmh. a, on a envie mmh. de mmh de savoir mais bon là encore euh... alors pour en revenir donc il y a un stage et, et qu'est ce qu'il y aura un tournoi en fin d'année on va faire un tournoi au mois de décembre le de tête je crois que c'est le 17 et le 18 décembre un tournoi ouais. en salle oui c'est bien ça donc euh, le 17 c'est quoi les grands les petits dans ce alors, tournoi le 17 sera un tournoi en catégorie 8 les tout petits donc les foot, tout petit, animation. foot animation et le 18, le dimanche, nous ferons le tournoi en catégorie urne. Donc c'est les plus grands. Voilà. Et là, tu attends énormément de monde. Ben, nous l'espérons. Ben, écoute, voilà. je crois qu'il y a, a quelqu'un qui mmh. s'occupe de tout ce qui est communication, mon fils en mmh. l'occurrence, et est en train de justement de mettre en place tout ça. Et peut-être que ça va apporter un plus au club, ça. Ben, espérons. Ben, ben, espér mais oui, c'est euh, le but. On attend. Et beau, que, euh, que, fait, que oui. chacun prenne du plaisir aussi. Hein, voilà. Euh, et puis... Euh, oh, oh, oh, on a tellement dans ce club-là des mmh. éducateurs dévoués qui ont bien envie d'aider le président oui. que, que, que je pense que ça devrait être intéressant. Ça veut dire que tout le monde va mettre la main à la pâte pour donner un plus. Bah, de toute manière, donc, euh, dans l'organisation des tournois, si le club entier n'est pas mobilisé, euh, c'est compliqué. Euh, euh, J'avais pris un peu des, des, des coups de colère sur certains tournois où le soir on se retrouve euh, à deux, trois à devoir faire le rangement. À, à faire le rangement à, donc, euh, alors, euh, faire des tournois, oui, pour, pour les enfants, pour que ça prenne plaisir, mais il faut que l'ensemble du club soit, soit mobilisé. Ça, d'ailleurs, dans la réorganisation future, on, on, on, imposera, on, impose, on imposera des sûr. présences euh, obligatoires, assez, assez, voilà, tout à fait, oui. Parce que tes éducateurs euh, ont toujours une petite gentillesse, euh, toi qui es un homme généreux... Ils spécial, sont très gentils, oui, <rire> mais ils sont toujours très occupés au moment des tournois, voilà. Donc, euh, mais ça, ça sais, administrativement comme... par là, tu vas mettre tout ça en place je... Je, je le suppute comme on dit ouais. euh, et, et, et tout ça va rentrer Va rentrer dans l'ordre et, et, et le fait de ton futur projet Est-ce que si Mian aussi pourrait ne pourrait pas dire aussi De dire tiens on va aussi faire du féminin Dans ce club là Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui ben, le pro, Dans le projet que l'on a On aura euh, une grosse catégorie De féminin Donc ça veut dire qu'on va attirer toutes ces jeunes filles Qui veulent faire de la pratique du football oui, oui. Mais dis-moi, ça va être magnifique. Ben espérons. Ben écoute, espérons. en tout cas, en tout cas <rire> président, c'est tout le mal que je souhaite au club. J'espère qu'il va beaucoup grandir. Et puis, un grand merci pour cette interview, euh, okay. que je vais avoir plaisir à, à le mettre en lumière, parce que ce club-là, il a besoin d'être connu et reconnu. Parce que, euh, euh, Christian Corsi, tu es un super président. Je ne dis pas ça parce que tu es en face de moi. Je dis ça parce que c'est vrai. Et que les gens ne te connaissent pas, c'est bien. Après, on ne fait pas ça pour être connu ou reconnu. On non, on fait... fait ça pour être surtout reconnu. Parce que tu as donné. On fait ça Quand parce que... tu tends la main, est-ce que tu as envie de recevoir dans l'autre main Je te tends la main, tu as bien envie qu'on te rende l'appareil. La C'est-à-dire te rendre, ça veut dire, ben écoutez, euh, voyez, j'ai essayé de vous aider. Bon, aidez-moi de ce côté. Oui, mais au départ, on ne tente pas la main pour avoir un retour. Bien sûr, voilà, C'est comme... Euh, euh, donc si on fait ça, c'est parce que ben, on, on prend encore du plaisir entre guillemets, bien sûr, bien sûr. et euh, il ne faut pas qu'à un moment donné ça devienne euh, une obligation ou, ou lourd à gérer. Voilà. Donc tant que je prendrai du plaisir à le faire, je le ferai. Tu es jeune, Christian. jeune <rire> Mais euh, voilà, il faut que ça reste un plaisir, c'est euh, pas pour dire, euh, bon, euh, je suis un bon président, oui, oui, je sûr, suis reconnu, voilà, il faut bien que sûr. ça reste et, un et, et pour terminer cette, cette interview un peu affective, je vois derrière, dans ton dos, il y a un monsieur qui tient deux jolis petits enfants là, est-ce qu'on est qu peut mettre le cadre ici en plein milieu pour les voir un peu plus et pour voir aussi que, à la fois, tu es, euh, tu es, on va le mettre devant la caméra, là, tu es à la fois un grand-père, mais aussi, un, un, un, tu es à la fois un président et un grand-père heureux. C'est quoi les prénoms de ces deux créatures de rêve Alors, le plus grand s'appelle Alessio, ouais. et le plus petit s'appelle Giovanni D'accord, et ouais. je pense que tu en es hyper fier. Ah, comme tout grand-parent. Alors, comment ça se passe, toi, en tant que papy Est-ce que tu es un papy gâteau, ou tu leur parles au football déjà ah ben j'ai le, le, le plus grand là, Alessio qui commence, il a 3 ans, il commence déjà à regarder les matchs à la télé. Il regarde les matchs, il joue, il a, donc là il, a, il commence un peu le foot, à le, à baby foot le, ba le baby foot avec euh, foot, oui. le, le mercredi matin. D'accord. Euh, la vie est belle alors. La vie est belle. Ouais. Eh ben écoute, ouais. sur ces belles paroles Christian, merci beaucoup de cette interview et puis on croise les doigts pour la prochaine. Ouais.